Hervé, toujours, bonjour. Que faire avec les émergents de l'Est Est-ce qu'il peut y avoir des, des choses intéressantes du côté de l'Est Écoutez, sur l'Europe de l'Est, moi, je suis extrêmement réservé sur la situation de la Russie, euh, où là, effectivement, avec l'évolution du, du pétrole. On dépasse même Maintenant, sur l'Europe de l'Est, enfin, les, les pays de la zone mm -hmm. de l'Union européenne, euh, la Pologne peut être effectivement un marché à regarder. Euh, la Pologne bénéficie de l'amélioration de la, la conjoncture dans la zone euro. Euh, elle a une structure démographique qui fait qu'elle a un potentiel de croissance qui est plus fort que les, la moyenne de la zone européenne. Elle a une industrie quand même assez développée. Et donc, euh, je pense qu'il y a des opportunités d'investissement en Pologne. Nous ne sommes pas encore investis sur ce pays-là, mais on le sera peut-être à l'avenir. Sur euh, l'Europe de l'Est, vous avez des... On n'a pas de recommandations euh, directes, donc pas de lumière euh, sur, euh, sur ce pays, en, sur, la, euh, sur les régions euh, de l'Est. Euh, en revanche, on pense que les, euh, les valeurs françaises, euh, notamment euh, domestiques, des euh, sociétés d'infrastructure, vont pouvoir euh, bénéficier euh, de la croissance de, de ces pays. On est assez également sur les transports, on aime bien Alstom qui pourrait justement continuer de, de, de bénéficier des besoins d'infrastructure.